La classe SECPA du collège du château de Morlaix s'est investie dans un projet de classe entreprise avec le concessionnaire Peugeot de la Ville. 16 collégiens de 3e ont suivi leurs cours dans les locaux de l'entreprise et sont allés à la rencontre des salariés pendant trois jours. Retour sur l'expérience. Ces jeunes qui sont en troisième d'ici quelques années seront sur le marché du travail euh, ce sont des jeunes qui, qui, sont, qui sont en local donc euh, peut-être qu'un jour ils auront envie de, de venir travailler chez nous, Ça c'est une chose importante euh, moi je me remémore quand j'avais leur âge euh, on n'avait pas cette opportunité d'aller dans les entreprises je trouve que l'école était beaucoup plus distante de, de, de, des entreprises je trouve que c'est une bonne chose euh, dans certains corps de métier je pense notamment euh, les mécaniciens techniciens mécaniques on a quand même un peu de mal à recruter. Euh, donc quand Jean-Jacques Charloux est venu me voir pour me proposer euh, ce, ce projet, j'ai voilà, validé, validé immédiatement euh, en pensant euh, bah, que ces jeunes-là euh, auraient peut-être euh, une petite lumière pour, euh, pour, euh, pour un des métiers que constitue un garage. Et puis je trouve aussi que euh, le gar un garage à aujourd'hui, euh, on en a peut-être une vision euh, Bon, on parle de garagiste, mais aujourd'hui on, on est une entreprise et une entreprise où il y a différents corps de métiers euh, qui, qui peuvent intéresser ces jeunes. Les véhicules évoluent, il y a de plus en plus de, de technologies euh, embarquées hein, sur les véhicules, euh, de technologies sur les moteurs, donc effectivement ça va nécessiter des connaissances de plus en plus importantes, mais je crois qu'il euh, y a des écoles spécialisées pour ça. Je pense qu'on peut tout à fait s'épanouir dans, dans ce métier, des mécaniciens il y en aura toujours besoin. Euh, même si les voitures changent, mais si un jour les voitures deviennent toutes électriques, euh, bah de toute façon il y aura besoin de mécaniciens quand même pour entretenir les autos. Euh...